Bonjour, je suis Louis-Daniel Mukachi-Bende, directeur adjoint international de la Faculté de droit de l'UCLI, maître de conférence en droit privé et directeur académique du double diplôme de licence de droit et LB of Law, qui est un diplôme franco-britannique que je vais vous présenter en 3 minutes. La formation de la double licence LB of Law, offerte en partenariat avec la City Law School de Londres, est idéalement localisée et proposée au cœur de la capitale régionale la plus dynamique et ouverte sur l'international en France. Cette formation est innovante, elle est de premier cycle et permet l'obtention de deux diplômes d'État en droit, dont la licence française d'une part et le LLB britannique d'autre part. Il s'agit d'un parcours d'études exigeant et sélectif cumulant l'accompagnement pédagogique individualisé qui caractérise le CLI et les meilleurs standards britanniques et internationaux que la CLS propose. Ce double diplôme permet l'acquisition d'une employabilité en trois années. Il permet aux étudiants de suivre la maquette de la licence française les deux premières années à Lyon, tout en étant inscrits comme étudiants auprès de la City Law School de Londres. Les deux premières années d'études se déroulent à Lyon et sont dédiées au droit français avec un suivi de modules de droit anglais. Viendra ensuite une troisième année d'approfondissement du droit anglais à Londres, complétée par des enseignements de droit français. En termes d'objectifs, la formation est internationalisée, le parcours d'études l'est, et permet aux étudiants d'acquérir des connaissances et compétences solides en droit français et en droit anglais. Double diplôme ainsi proposé répond à la nécessité de former des juristes d'un monde résolument ouvert, maîtrisant les règles émanant des deux principaux systèmes de droit répandus dans le monde. Il ouvre une série de débouchés et opportunités, notamment quant à la poursuite des études, mais aussi pour ce qui est de l'employabilité, que ce soit en France, au Royaume-Uni, dans les pays anglophones, francophones et ailleurs dans le monde. On peut citer l'accès à de nombreux masters ou LLM, équivalent au M2, mais passé en une année, l'accès au concours et examen avec un niveau Bac plus 3 requis, ouvrant la voie au statut de fonctionnaire ou contractuel de l'État, le travail en entreprise, l'accès au métier d'avocat ou solliciteur avec un titre Bac plus 3 au Royaume-Uni, une reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles ailleurs dans le monde. L'obtention en seulement trois années, des deux diplômes de licence et LLB ouvrent ainsi de fort belles perspectives. Le programme est à la portée des candidats qui sont motivés, profilés bilingues français-anglais, ayant une grande capacité de travail, un esprit ouvert, qui sont mobiles, dotés d'une aptitude d'adaptation avec un projet de spécialisation ou en tout cas de vie professionnelle intégrant l'international. Qu'ils qui de travailler en France avec l'international ou carrément de travailler hors de France. Des profils, en somme, disposés à une internationalisation « at home » ou « abroad ». Si ce type de profil est le vôtre, nous vous invitons à nous rejoindre et pour de plus amples renseignements à consulter notre site Internet ou à nous contacter directement. À bientôt et grand merci.